Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Nous allons encore parler du CNRD. Ce qui se passe, c'est grave. Et l'accident d'hier, a... tout bon guinéen, personne ne va souhaiter le malheur. Mais une fois que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire Implorer Dieu la victime. Comment dans le communiqué officiel, le CNR de peur dit que l'accident de Sugeta sur huit gendarmes, c'est vrai sur place, il y a eu deux morts. Là, ils ne peuvent pas nier parce que les vidéos sont partout. Les vidéos sont partout. J'ai publié la vidéo, ça y est sur ma Guinée d'abord. Mais comment vous pouvez venir, dire qu'il y a eu deux morts on parle de 6 à 7 morts. 6 à 7 morts. Vous allez tromper qui Le coup d'état, vous avez fait ce que vous voulez de ces morts. Vous avez menti devant le peuple. Les forces spéciales, il y a eu plus de 70 morts. Mais vous avez dit qu'il n'y a eu que 7. Vous n'avez dit que 7 sur 70 morts le jour du coup d'état du 5 septembre. Du côté des forces spéciales, plus de 70 morts dans les rangs des forces spéciales. Mais ils ont dit que ils ont enlevé le zéro, ils ont dit 7. Et l'accident d'hier, qui est devant tout le monde, c'est pourquoi j'ai dit, dans ce pays-là, on ne peut pas mentir. C'est pourquoi la mort de Kouyaté, lorsqu'ils ont dit que Kouyaté avait fait l'accident sur la route euh, entre Kindia et Mamou, pourtant je vous avais dit que c'était faux. Rien ne peut se faire aujourd'hui en Guinée, sans que le peuple ne soit informé. Le monde est devenu un gros village. Moi, Damaro, qui suis là, il y a des millions de Guinéens qui n'étaient pas au courant de l'accident. J'étais l'une des premières personnes à informer hier yeah, les gens. D'autres m'ont ont dit oh non poisson d'avril. Moi, regardez ma page, je ne fais jamais de poisson d'avril chez moi. Il n'y a pas de poisson d'avril chez moi. Voilà. Donc comment se faire Vous avez, c'est-à-dire vous avez honte ou je ne sais pas, vous avez peur de dire. Au peuple ou à l'opinion internationale que l'accident il y a eu vraiment sept morts. C'est ça le problème. Dans ce cas, si vous dites qu'il y a eu deux morts à l'âme de l'Ilai, alors montrez les sept blessés, montrez les six autres blessés. Montrez les six autres blessés. Comment tout le monde a vu l'impact de la voiture? Qui n'a pas vu l'impact? Que ces véhicules-là ont subi. Regardez. Voilà. Ça, c'est l'image des véhicules. Regardez le véhicule. Et nous savions, les, les, les gendarmes sont derrière comme devant. Regardez. Comment vous allez encore essayer de réduire ça vous fait quoi On parle de 7 à 8 morts. Vous vous venez faire un communiqué. Que non, que deux morts. On oblige les médecins à ne pas dire la vérité au peuple de Guinée des familles endeuillées. Ça encore, vous allez politiser ça. Ça, c'est un accident. On peut dire des gendarmes au voilà, service de la nation. Mais comment vous pouvez montrer pour deux, un communiqué officiel, il y a eu deux morts. Non, mais changez quand même. Franchement, vous devez changer. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Partagez. Vous savez, on vous avait parlé Je vais terminer par les arrestations Mais euh, Idi Amin, les Bala Ils ont décidé de radier des gens dans l'armée C'est-à-dire, c'est foutaise quoi Toujours ces foutaises. C'est-à-dire, Idi Amin, Toi, tu as été enfermé ici Combien de fois dans l'armée guinéenne Si les autres là Si les Dadis avaient fait ça ou les Sekouba Toi, tu serais là aujourd'hui Amara Toi, tu serais là aujourd'hui Bala Samoura, tu as eu des problèmes ici. Toi, tu serais là aujourd'hui. Ils vont radier 27 personnes. C'est-à-dire, mais c'est foutaise. C'est-à-dire, ils ont pris ce pays-là aujourd'hui. Idi Amin pense que non. C'est sa société de gardiennage. L'armée guinéenne l'appartient. Il fait ce qu'il veut. Il, il défait celui qu'il veut. Il grandit celui qu'il veut. C'est incroyable. Des personnes comme Idi Amin. Des personnes comme Bala les personnes comme Amara radient 27 personnes. C'est une insulte pour l'armée guinéenne. C'est une insulte pour l'armée guinéenne. Des bonariens, ariennes, des faux types comme ça. Comment vous, vous pouvez radier des gens de l'armée Vous êtes des exemples, des poutistes comme vous, des traîtres comme vous. Vous, vous pouvez radier quelqu'un de l'armée De qui vous vous moquez Ou vous pensez que vous êtes bien que quelqu'un d'autre C'est quoi le parcours de Amara c'est quoi le parcours de Bala C'est quoi le parcours de Idi C'est quoi le parcours de, de Dumbuya dans l'armée guinéenne? Des bandits réunis, des, des officiers narcos Vous, vous allez venir radier des gens. Je vous avais dit hier, ils ont commencé des, des arrestations un peu partout. Parce que le bandit, ces bandits-là, moi, mon problème, c'est les quatre personnes. Que ce soit les Sadibas, ce n'est pas mon problème. Les Philippe Maga, ce n'est pas mon problème. C'est des gens qui ont été tous victimes de ces bandits-là. Parce qu'ils les ont tous trompés. Les officiers narco, Idi Amin, Bala Samura, Amara, Laïmadi. Les Namori, ils ont été tous trompés. Et c'est bien fait pour eux. Mais comment vous allez vous défaire de ces bandits-là Vous allez sentir. Actuellement, vous avez tous peur. Parce que vous savez qui est Dumbuya. Quelqu'un qui prend le pistolet pour tirer sur les gens. Vous allez, vous allez sentir. Il a dit devant tout le monde qui va faire le sale boulot. Et vous allez tous sentir. Vous qui êtes partis là. Parce que je vous avais prévenu des généraux à tous ces commandants qu'ils ont mis à la retraite. On vous a dit c'est un instinct de survie. Le bandit est venu pour sauver sa tête. Vous n'avez encore rien vu. Il y a eu quand même de disparus. Le, centre, le camp de Kindia. On parle de plus de 40 arrestations. Le camp Alfaya est menacé. Les gens de Bata. Ceux qui sont partis à la retraite. Regardez. Hein. Je vais vous citer. Voilà. Euh, commandant Pascal Kamara, unité agricole. Voilà. Il y a Blaise Kolemou, unité agricole. Suleyman Sila. Lui, il euh, camp militaire de Gawal. Lako Kamara, EG de Somfonia. Pekula Maxime Bami, EG de Somfonia. Mohamed uh, Samoura, CEOMP. Ça, je ne connais pas ça. Freddy Kamara, voilà. C'est bien, parce qu'on vous a parlé ici, ils n'ont pas compris. On vous a prévenu ici, vous n'avez pas compris. Je vous ai dit qu'on avait affaire à des traites. Vous allez encore entendre, dans ces deux jours-là, des arrestations massives au camp al -Fayaya de Conakry, au camp Kamayen. Parce que ces gens-là ne dorment plus. Ils ont peur de tout le monde. Moi, je vous ai dit, ce n'est pas l'armée qui a fédéré Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya est un narco. C'est le chef des narcos. Idi Amin était un narco. Tous ces gens-là, ce sont des narcos. Bala, son affaire d'argent. Amara, pareil. Ce sont des bandits qui ont fait le coup d'État. Et ces bandits sont en train de malmener tout le monde. Et tromper tout le monde. Vous allez voir clair. L'armée, asseyez-vous. Ne vous levez pas. Ne faites pas comme au Soudan. Asseyez-vous. Ne faites pas comme Ibrahim Traoré au Burkina. Asseyez-vous. Laissez-vous manipuler. Ça dit... Un bandit comme Dumbuya peut vous gérer... Un bandit peut venir. Cette armée de plus de 16 mille personnes a été restructurée. Vous ne manquez de rien. Le président Fakone a tout fait. Vous vous laissez manipuler par des bambins, par des bandits comme les Amaras. Euh, non, l'armée guinéenne, euh, Non, Al Al On dirait que vous ne pouvez même pas décider entre vous. Déclarer pour faire partie ces bandits, il suffit de faire une déclaration. Vos amis aujourd'hui, frustrés, ils vont se rallier à vous. Mais comme vous avez peur là, restez dans la peur. Beaucoup vont disparaître. Vos amis aujourd'hui, ils se lèvent décret. Il y a eu combien de militaires qui n'ont même pas atteint l'âge de la retraite, mais par peur. Regardez aujourd'hui, on les radie complètement. Souvent même on dit aux autres ramenez vos tenues. Non, encore c'est Banakwa. Amin Balani Amara, Albra Guinenta, Kaka comme société de gardiennage. Mais le Guinéen est assis dans l'hypocrisie. Un bandit comme Mamadou Doumbouya. Quelqu'un qui est flanqué au palais là-bas, qui ne peut même pas sortir. Aller chercher des marchés. Faire quelque chose pour ce pays. Hein Mais quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous avez vu le pays dans quel état nous sommes aujourd'hui. Ils sont en train de mendier aujourd'hui. Ils tendent la main de gauche à droite. Et il faut nous aider. Ils ont insulté ici les anciens dignitaires de tous les maux. Les voici aujourd'hui. Des incapables. Ils sont derrière la Banque mondiale. Vous vous dites que vous voulez être indépendant, souverain. Le président Fakonda a organisé des élections avec des fonds propres. Pourquoi vous vous êtes incapable de le faire aujourd'hui Parce que vous êtes incompétent. Parce que vous êtes des vauriens, des tonneaux vides. Non, mon est Allez, allez-y, hein? Regardez toujours Mamadi Dumbuya. Vous allez voir dans quel trou nous allons tomber. Le pays là. Il y a. J'ai parlé, j'ai dit l'Abbé c'est une ville sainte. L'Abbé il n'y a pas assez d'activités. Il y a plus de mosquées même que d'écoles. Voilà. Vous allez trouver il y a plus de mosquées que d'écoles. Donc, quand vous vous levez, vous partez dans cette région. Pour aller mentir à des imams. Pour aller mentir à des sages. Qui ne, qui ne connaissent rien d'autre que prier seulement. Quand vous partez mentir à ces, à ces gens là. Ils ont leurs enfants qui ont reçu. Eux, ils sont au village là-bas, ils ne font que prier. prier, prier prier. Donc, quand toi tu vas t'arrêter devant des gens. Lui, quand tu viens, il va prier. ce qui est bon pour le pays là. Dadi, ça fait pareil. Vous avez vu la suite. Je vous ai dit, quand vous êtes poutiste là. Si vous n'avez pas de bonnes intention. N'allez pas pour mentir devant ces gens. Parce que quand ils vont lire le saint Coran, Ils vont prendre fatia. Voilà, c'est ce qui va se passer. Vous vous rappelez, j'ai dit le coup d'état, le Fouta c'est le fief de l'UFDG. Il y a eu des imams qui ont lit Fatia contre le gouvernement du président Alpha Condé, que ce pouvoir là tombe. Le pouvoir est tombé. Je vous ai dit Doumbouya n'est pas, il n'y a pas de baraka. Hein. Moi, suivez moi toujours ma logique. J'ai dit les gens n'ont pas pensé, eux ils ont pensé que oui, le pouvoir tombe, mais ils n'ont pas prié Allah, au temps du président Alpha Condé, ce qui est bon pour le pays. Ils ont prié que le pouvoir tombe, pour eux c'est Seloudane qui allait venir. Dieu a vraiment exaucé leur vœu. Hein? Il y a eu des imams, ils ont fait des prières nocturnes pour que le pouvoir la tombe. C'est ce qui a donné de la braca à Doumbouya. Mais ils n'ont pas réfléchi. Est-ce que ça va être dans notre intérêt Il y a eu le coup d'état. L'UFDG, ils ont applaudi. Le Fouta, c'est le fief de l'UFDG, ils ont applaudi. Mais les conséquences, qu'est-ce que ça a donné Dieu, on dit l'homme propose, Dieu dispose On a tous vu le résultat C'est pourquoi quand tu fais des prières Tu dis ce qui est bon pour le pays Ce qui est bon pour nous-mêmes Ce qui est bon pour vous-mêmes Quand on prie Allah, quand on évoque Allah C'est ce que, mais quand tu vas Toi-même tu es dans un bateau Tu es contre le pilote Au lieu de prier autrement, Dieu sait ce qui est bon pour nous Non, mais quand tu dis non, il faut que même ça tombe eh, Regardez aujourd'hui le président Fakonde. Ali Regardez toujours sa popularité. Le pouvoir est gâté. Mais c'est encore gâté pour ceux mêmes qui ont souhaité le malheur du pouvoir. C'est encore gâté. Parce que, un, El Asseloudal et Sidia, ils avaient leur maison, ils étaient rois. Ils pouvaient traiter le président Fakonde de dictateur de tous les mots. Le président Fakonde n'allait même pas les arrêter. Ils allaient tout faire, mais n'allaient pas les arrêter. Mais aujourd'hui, là, où est Sidia Touré? Où est El Asseloudal Pourtant, l'investiture du bandit. Ils les ont invités. Donc, c'est pour vous dire souvent, quand vous faites des prières, réfléchissez. Ce qui est bon pour le pays, il faut vraiment prier pour ça. Ne priez pas seulement parce qu'on veut le malheur. Moi, quand je prie pour, pour dire qu'à la face que ce, ce dernier part, je prie ce qui est bon pour, le, pour la Guinée. Je ne dis pas seulement qu'à la face que Mamadi part, mais ce qui est bon pour la Guinée, qu'à la face cela. Mais si les gens n'ont pas compris être toujours animé de haine, ça ne va rien changer. C'est la Guinée qui va perdre. Donc, essayez de prier pour le bien du pays Pour l'intérêt général Mais pas seulement pour des particuliers Pour dire, voilà, c'est ce que moi je veux Non, il faut que les gens comprennent cela yeah. Mon frère, moi je n'ai pas dit que celui ne va pas diriger Si celui-là si celui dirige la Guinée C'est bien pour moi Donc, moi je n'ai jamais dit que celui ne va pas diriger la Guinée J'ai dit, ce qui est bon pour toute la Guinée C'est ce que nous devons prier Voilà donc, essayez de changer un peu les mentalités. Tant qu'on ne prie pas pour ce qui est bon pour tout le monde, ça ne va pas aller. Mais tant qu'on est là, à faire des d'ethnie, oh non, malinqué, peul, sous forestier, on n'ira nulle part. Et le bandit, c'est ce qu'ils ce qu sont en train de faire. Maintenant, je vais venir sur le voyage du bandit. Mettez les cœurs, vous voyez, les bandits commencent à, à mettre. Euh, le voyage de Dumbuya à, à l'abbé, vous savez, il a profité de la fête de... De, de 8 novembre, pour aller, 8 mars plutôt pour aller à zéro On a tous vu ça. Voyage surprise. Voyage surprise encore à l'Abbé. Fête de Ramadan. Maintenant, fête de Tabaski à venir. Le bandit, c'est ce qu'ils vont dire maintenant. Et c'est ce qu'ils vont véhiculer à Kankan pour dire. Vous avez vu, la forêt a reçu votre fils. Le Fouta a reçu votre fils. Il est temps pour vous maintenant d'accueillir Doumbouya. Voici la seule stratégie. Mais je vous ai toujours dit, c'est des populistes, c'est des démagogues. Dumbuya ne peut pas choisir un jour. Il y a des stades pour dire, j'irai en visite, j'ai un programme, voici ce que je vais aller dire à la population de la forêt. C'est le 8 mars qu'il choisit pour aller. C'est la fête de, tabas, euh, de Ramadan qu'il choisit pour aller à l'Abbé. Pour aller mentir aux gens. Les conséquences, on a tous vu. Donc, il va encore préparer après avoir fait le foot, euh, la forêt, le fouta maintenant, il va, aller, il va essayer encore d'aller à Cancan. Mais choisir encore une fête qui n'est rien d'autre que la fête de Tabaski pour dire qu'il va aller à Cancan. Parce que le gars, c'est un populiste. C'est dans la mosquée que lui, il fait sa publicité. C'est dans les mosquées comme l'ouverture, euh, la réouverture de la mosquée Faisal. Quand Paul Pogba est venu, il a profité... Des gens qui étaient allés voir les stars. Mamadi Doumbouya, c'est ça. Si ce n'est pas le fait, lui ne peut rien organiser. Ou bien passer devant les marchés. Ou bien un vendredi, si une mosquée est pleine, le bandit apparaît. C'est tout ce qu'il sait faire. Rien d'autre. Lui-même, il sait qu'il n'est pas aimé. Quand il y a eu le coup d'état, il pouvait marcher combien de fois à Bambeto? Il pouvait aller à la mosquée de Bambeto combien de fois Doumbouya, il est au courant. Il sait que, même au sein de l'armée, c'est pourquoi ils font des arrestations actuellement parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé. Il sait, il a vu la différence. Le président Fakonde, il le sait. Que le président Fakonde est plus populaire que lui. Si vous avez vu que le bandit là a accepté. Que la, la petite là, Nyalé, l'impoli là. Organise les obsèques de sa maman. Au détriment du président Fakonde. C'est pour vous dire qu'il a peur. Que la communauté internationale juge. La mobilisation pour les obsèques, pour dire que, ah, le président Alpha Condé, il est toujours populaire. Donc c'est pourquoi le bandit a préféré cela. Sinon, si c'est quelqu'un qui a l'envie de partir, si c'est quelqu'un vraiment qui veut la paix dans ce pays-là, c'était l'occasion pour lui de laisser le président Alpha Condé organiser ses obsèques. Et les gens même allaient dire, ah, le bandit, il a commencé à réfléchir. Hein. Le bandit commence à être conscient. Mais regardez, malgré le beau travail... Bon, le président Fakonde a fait la pause de première pierre. C'était l'échangeur, mais les bandits ont accéléré. Comme c'est question de temps, eh bien, si tu dis aux Chinois, toi, tu veux un produit fini en, en, en six mois, ils vont te donner ça. Sinon, en principe, c'était l'échangeur. Le schéma est là-bas. C'était euh, deux fois deux voies. Mais ils ont fait, regardez, passerelle, un petit pont. Même pour donner ça le nom à son bienfaiteur. Grâce au président Fakonde, il y a les forces spéciales. Et grâce aux forces spéciales, il a fait le coup d'État. Mais pour vous dire, Dumbuya était un ingrat pro-max. Djanfantelou. Manka lui a fait la. Kanoko Dumbuya est Djanfantelou Fali. Il n'y a pas plus ingrat que Dumbuya. Il n'y a pas plus mauvais que Dumbuya. Ingrat bebrafo m'a dit Dumbuya. Même ceux qui n'aimaient pas le président Fakonde, ils ont été déçus de ce bandit-là. De l'acte. Quand il dit qu'il va faire le sale boulot, et c'est son sale boulot là qu'il est en train de faire. Lui ne fera pas quelque chose de bien. Donc à a. si vraiment il avait l'envie, c'était des occasions. Comme l'hôpital donc, rebaptisé, présent, facondé. Mais non, non, non, non, non. non. C'est-à-dire, lui il pense qu'il est en train d'énerver quelqu'un. qu'il a donné son nom, le nom de son enfant, au feu général, ça n'a compté pas à son âme. Pourtant, l'enfant le, a deux noms. Son certificat de naissance en France, ce qui est là-bas, c'est différent de ce qui est à Conakry. Il a donné, pour tromper la basse côte, pour tromper l'âge Serouna, on a donné un autre nom en Guinée là-bas. Qu'est-ce qu qu'il lit le bandit Mamadou Doumbouya Une transition à l'ancien raconte personnelle. Mais comme les Guinéens, jusqu'à présent, vous n'avez pas compris le démagogue de Mamadou Doumbouya. Continuez à l'écouter. Alma hein? Si on ne fait rien, si l'armée ne fait rien, le peuple, ou loi le pire reste à venir. La Guinée risque de devenir comme le Libéria. C'est notre Charles Taylor qui est là comme ça. La Guinée risque de devenir comme le Libéria. Asseyez-vous, hein? ne faites rien. N'arrêtons pas euh, ces problèmes inutiles, Peul, ce soir. Ne regardons pas l'intérêt général. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui paye. Il n'y a pas à faire de Malinke, Peul ou quoi. C'est tout le monde. Tous les victimes aujourd'hui, il y a toutes les, les ethnies dedans. Le 5 septembre, il y avait toutes les ethnies dedans. Donc... Euh la famille, c'est un peu cela. Donc, la famille... La famille, essayons de se réveiller. Les leaders politiques, le mois de Ramadan est, est fini. Il est temps maintenant de vous organiser. Elay Sidi Atouré. Touré, Président Fakondé. Tout le monde, vous devez, vous devez être unis pour l'intérêt de la nation. On dit on veut le retour à l'ordre constitutionnel. On veut le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, il est temps maintenant de mettre vos orgueils de côté, de regarder l'intérêt général. Sinon, ces bandits, je vous dis, un petit groupe. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un se lève aujourd'hui. Un groupe de militaires, ils se lèvent aujourd'hui. Même si vous n'arrivez même pas à taper sur les bandits là. Vous faites une déclaration, wow, c'est le peuple de Guinée. Regardez au Burkina. La dernière fois, Ibrahim était à l'intérieur du pays. Il y a quelqu'un qui allait vers le palais, Il a, par accident, il avait défoncé les grillages. Il y a eu des tirs. Le peuple est sorti tout d'un coup dans les rues de Ouaga, sur la place de l'indépendance, pour dire tant que Ibrahim, Ibrahim ne parle pas, ils ne vont pas quitter. C'est-à-dire, quand le peuple est avec vous, c'est ça. Les militaires, quand le peuple avec vous... Regardez au Burkina. Ibrahim, il va au champ. C'est-à-dire il va sur le champ de guerre. Mais le bandit, là, vous voyez comment il se déplace. Quand le peuple avec toi, quand l'armée est avec toi, tu n'as peur de rien. Mais Mamadi Doumbouya, personne, c'est un menteur. C'est un traître, Mamadi Doumbouya. Mais comme vous les soldats, là. Parce qu'il y a d'autres, c'est l'argent qu'on les donne. Continuez à suivre, Mamadi. Il vient d'augmenter... Les primes de ces soldats, non vous les militaires, vous êtes couchés là-bas. Chaque semaine, ils ont 2 millions. Et les primes mensuelles, de 1000 dollars à 1500, vous vous êtes couchés là-bas. Hein Vous vous êtes couchés là-bas, asseyez-vous. On dit non, c'est le coup d'état des militaires. Les papas Fofana sont en train de profiter. Les Bill Condé, des civils, les Ahmed Durac, tous ces gens-là, les Ousmane Doumbouya. Tous les proches, regardez les proches de, de Amara aujourd'hui, sont beaux. Aujourd'hui, ils sont en train d'acheter des, des maisons un peu partout. Vous, les militaires, des petits comme les Amara, viennent vous dépasser. Vous êtes restés assis. Hé, hey, ce n'est rien d'autre, c'est le courage. Mais si vous voulez vous vous voulez vous coucher à terre, ils vont marcher sur vous. C'est question de courage. Vous pensez que c'est prendre les armes? est-ce que c'est un homme? Il a peur? Est-ce que le jour de l'attaque, il était, il était devant Non, il était caché. Il a manipulé les enfants, les alias. Ils sont où aujourd'hui Vous allez mettre un tir sur ce bandit tout de suite là. Vous allez comprendre qu'il est zéro, que c'est un crapaud, Mamadou Doumbouya. Vous allez le voir sauter tout de suite là. Mais comme vous êtes toujours là, on vous parle. Vous ne comprenez pas. Vous êtes là, vous avez peur toujours. Ah ouais, allez y hein. Je vais m'arrêter ici, la famille. Le combat continue. Eh, à bas le poutiste Mamadou Doumbouya bas le narco, Mamadou Doumbouya. L'armée guinéenne, il est temps pour vous de vous réveiller. L'opposition, pareil, le peuple de Guinée. On attend maintenant la réaction des partis politiques. Hey, un peuple là, se, un peuple se bat pour obtenir sa liberté. Mais c'est un peuple qui a peur. Là. On risque de, de terminer comme l'autre. Comme le Libéria. Comme tant de pays. C'est le bon moment de taper, de faire ces chaud aujourd'hui. La communauté internationale, personne ne veut de ce bandit-là aujourd'hui. Personne ne veut de ces narcos. Ça veut dire quoi, monnaie? Ça veut quand je vois la photo de ce bandit de Mamadou Doumbouya, hey, je m'assois, je dis, mec, quelle malédiction a frappé notre pays. Quand je regarde des guignols comme les Ousmane guignols, des guignols comme les, les Gomou, des guignols comme euh, l'autre aussi, Guillaume Aouid. c'est-à-dire des guignols réunis seulement. Même le temps de à compter quand vous prenez nos élites, les cadres, c'est-à-dire quand vous les voyez, vous sentez vraiment, c'est des gens qui ont étudié, hein? vraiment à qui on doit du respect. Mais regardez ceux qui sont là aujourd'hui, des voyous réunis, des mouricondés pareils, tous des voyous. La Guinée va aller où Avec ces gens-là, démagogie sur démagogie. La souffrance ne fait qu'augmenter. Ils ne font que réduire le nombre de travailleurs pour mettre des familles dans la souffrance, quelqu'un qui a passé toute sa vie, qui ne comptait que, ce que sur son salaire, il n'a pas de business, s'il n'est pas payé, lui, n'a rien. Vous venez mettre plus de 14 500 personnes sans mesure d'accompagnement. C'est ces bandits-là qui vont faire le bonheur des Guinéens. Les chantiers que le président Fakonde a trouvés, autant du président Fakonde, il n'y avait même pas de communication pour ça. Mais on est là dans la démagogie. Oh, on m'a dit en train de travailler. Le président Fakonde est en train de faire tout ça là. Trouver le financement, tout. Mais on vient faire la démagogie. C'est ce qui ne fait même pas l'affaire de la le Guinée. Ça dit, qu'est-ce qu qu que le Guinée doit trouver par, euh, euh, Le jour pour manger, c'est ce qui doit être nos, nos priorités aujourd'hui. L'agriculture, le travail, on ne parle pas de ça. Démagogie, l'affaire de l'électricité, regardez. Depuis le présent, on dit le présent est parti avec son courant. Soit petit, ils ne peuvent pas terminer. Pourtant, c'est une réalité. Simandou, ils ont arrêté. Maintenant, ils ont besoin de 500 encore millions de dollars. Pourtant, le projet était en cours. On les a dit de laisser Simando. Ils ont arrêté. Maintenant, ils ont besoin de 500 millions pour démarrer. Ils vont enlever où Ils sont endettés partout. On parle de 34 000 milliards de déficit. Dans un temps record seulement. Même les dadis là, de dadis au général, là, ça n'a compté pas à son âme. Ceux-ci n'ont même pas fait ses dépenses pareilles des bandits réunis comme ça, des narcos, cambri-balles, son, ils d'enfantés, comme tu as fini la forêt, non? tu as allé au foot encore, non? tu es parti à Zéreclo, tu as vu des gars que tu as fait là-bas, il y a eu combien de morts, des élèves, maintenant là, là aussi, c'est-à-dire, quand quelqu'un, vous n'êtes pas, c'est-à-dire honnête envers lui, envers vous-même d'abord, vous, vous n'êtes pas honnête envers vous-même, tout ce que vous entamez, c'est avec malheur, c'est avec déception. Vous avez été à Bokeh, on a vu le ministre Bachir. Il y a eu combien de morts à Kolaboui Ça dit vous, vous êtes accompagné que de malheur. Regardez, des incidents partout, des vols, morts partout. Parce que vous n'êtes pas véridique. Vous partez, vous flanquez, vous êtes sale, des narcos dans nos mosquées. Et faire le semblant devant le peuple. Et des imams malhonnêtes aussi. Ne veulent pas dire la vérité au peuple de Guinée. Ne veulent pas dire la vérité à ces bandits. Des sages malhonnêtes. Qui ne veulent pas dire la vérité à ces bandits. Une transition. C'est d'organiser des élections. Et foutre le camp. Vous savez tout ce que Mamadine. Il ne peut rien donner. ce que le président Fakoné n'a pas donné. Il n'a ni le niveau. Rien. Quelqu'un qui l'a lavé. Le nettoyé. Qui a fait de lui. Ce qu'il est aujourd'hui. Force spéciale. Mais le Guiné dans la démagogie, comment on va dire Attendez, une année combien de temps maintenant Presque deux ans. Le bandit l'a pu faire quoi Le bandit est sorti pour aller où À part se promener. Donc.